Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir le secrétaire académique du SNES-FSU, Guillaume Marceau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des établissements scolaires sont obligés de fermer en raison de, des sargasses et de, de l'indisposition euh, et, et d'élèves indisposés à cause des émanations d'H2S de, et aussi de l'odeur de, des sargasses. Est-ce qu'on n'est pas là face à un nouveau scandale d'État ben, on aimerait que les établissements soient fermés puisque à l'heure actuelle. Mais certains ont déjà fermé, mais vous voudriez que tous ferment enfin, Aucun n'a été fermé préventivement et ceux qui ont été fermés, c'est parce que des initiatives de collègues qui n'ont pas pris leurs élèves en charge, mais et des maires aussi qui ont décidé admis... de fermer certaines écoles. Alors des écoles, oui, il y a des, des écoles, des, voilà. Des, des, des des, écoles des collèges. Dit, enfin, oui. Voilà, il y a des écoles qui ont été fermées, mais les, les quatre collèges qui sont concernés actuellement, aucun n'est administrativement fermé, alors qu'ils se trouvent juste à côté des écoles qui elles sont fermées. Donc on aimerait savoir si un élève de collège est moins à même de respirer du H2S ou du NH3 que les élèves des écoles primaires. Est-ce que vous pensez donc que ça veut dire que on a les, les études de, qui sont faites, réalisées par l'ARS, ne sont pas euh, euh, concluantes enfin, On, on euh, sous-estime sous l'impact de, des sargasses sur la santé de la population et des élèves en particulier Alors moi, je ne suis pas capable de juger de ce que fait l'ARS, mais ce qui est sûr, c'est quand euh, hier, l'ARS euh, au collège de Petitbourg trouve 0 ppm de NH2, c'est-à-dire qu'il ne trouve rien... Ça vous paraît suspect euh, il ben, y a les odeurs et il n'y aurait pas de gaz. Ce serait quand même la seule île où ça ne se produirait pas comme ça. En Martinique, a priori, quand il y a des odeurs, il y a des gaz qui sont, tr qui sont trouvés. Et ensuite, on ferme, les, euh, on ferme les écoles ou les collèges. Le collège du Robert a été fermé mm -hmm. pendant plus de trois semaines en Martinique. Euh, ça n'a posé de problème à personne. Qu'on le ferme de manière préventive et qu'on trouve des solutions. Donc là, la solution, selon vous, c'est qu'il faut fermer tous les établissements en bord de littoral Dès lors qu'il y a des sargasses bah Non, soit on, on enlève les sargasses, mmh. mais comme on ne les enlève pas, il faut bien trouver des solutions, puisque c'est un problème de santé publique, hein, à un moment donné. Nous, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait école, au contraire, en tant qu'enseignant, on pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de cours possible. Mais comme la situation euh, n'est pas possible, puisque aujourd'hui, personne ne prend la responsabilité, euh, ni l'État, ni les collectivités locales, euh, ni le recteur, ni le préfet, leurs mmh. représentants sur place, de dire « on arrête tout », et puis, euh, il, faut, euh, il faut ramasser ces sargasses eh bien, préventivement, bien évidemment. Avant qu'il y ait il un drame fermer. qui se produise, il faut fermer les établissements scolaires. Mmh. Et alors, donc là, vous pensez que euh, l'État, qui a apporté de, de nouvelles mesures, de nouveaux renforts, euh, ça, ça va solutionner le, le problème Vous pensez que l'État a vraiment pris la mesure de, de, de l'enjeu ben, Pas réellement, puisque l'État, il envoie, euh, visiblement, c'est sur Marie-Galante euh, mmh. euh, principalement. Les sargasses, ça touche toute la côte au vent et euh, toute la côte sud, le littoral sud de la Grande Terre. Euh, donc, euh, les mesures sont largement insuffisantes en l'État. Euh, et puis, euh, pour l'instant, euh, pour les populations, rien n'est prévu, il n'y a aucune mesure préventive. Mmh. Euh, on entend juste les collectivités locales dire on n'a pas les moyens, c'est très difficile et on ne peut pas le faire. Euh, nous, ce qu'on aimerait entendre, c'est on va mettre en place un plan d'urgence, euh, il y a des véritables difficultés euh, et pas une sorte de, de politique de l'autruche comme on peut voir euh, actuellement. Alors donc, on a vu hein, certaines écoles primaires ont fermé euh, donc, à cause de ces, de ces sargasses, mais parfois des écoles ou des collèges ferment aussi parce qu'il n'y a pas d'eau ou euh, quand évidemment euh, euh, des, des ouragans passe dans notre, dans notre département, est-ce qu'il faut pouvoir mettre en place euh, un rattrapage des heures de cours perdues Parce que finalement, au cumulé, quand on regarde dans une année scolaire, euh, il y a beaucoup de, de, de journées euh, sans école finalement assez peu, si on regarde globalement euh, ce qui se passe par rapport à la situation. Regardez euh, rien qu'au mois de septembre, avec euh, le passage d'Irma ou de Maria, euh, il y a eu quoi, euh, même pas 10 jours d'école de, de, Il y a eu moins de 10 jours de perdu au total. Euh, il faut bien voir qu'un enseignant, dans le cadre de sa pédagogie, est largement capable euh, de, rattraper. de rattraper ça et de mettre en place euh, les dispositifs qui s'adaptent. La, la, la véritable euh, problématique, euh, ce n'est pas tant les 4 ou 5 jours qui ont été réellement manqués euh, par les élèves au mois de septembre, c'est de savoir comment remettre en place... Le problème, c'est que c est, c est, ces journées euh, s'accumulent. Parce que quand on regarde euh, voilà, là, les, les écoles qui ferment à cause de l'eau, le, des sargasses, ça commence à faire beaucoup dans une année scolaire. Est-ce que c'est enfin, véritablement rattrapable Enfin, vous oubliez les rats, vous oubliez la en gale, plus, vous il oubliez de, tout, la dératisation. Dé mais, mais, mais en fait, ça ne concerne pas tous les établissements. Mmh. Et donc, si on fait le bilan des établissements qui sont fermés sur l'année, ça fait moins de 10 jours au total. Le, le véritable problème, c'est que le 1er juin, il n'y aura plus un élève dans les collèges et les lycées de l'académie. Et c'est ça le véritable problème. Alors que les enseignants seront là, prêts à faire cours. Mmh. Le, le brevet, il a lieu à la fin du mois de juin. On pourrait faire cours du 1er au 27 juin euh, pour tous les élèves euh, et ce n'est pas le cas puisque les enseignants seront là mais par contre eux les élèves auront disparu auront disparu donc la problématique c'est pas tant de savoir si on a perdu quatre ou cinq jours euh, mmh. avant euh, au mois de septembre c'est de savoir comment faire pour que les élèves restent en classe euh, jusqu'à la fin du mois de juin et pour que, véritablement, euh, les enseignants puissent assurer la fin des programmes parce que les euh, mmh. programmes, ils sont préparés jusqu'à la fin du mois de juin. Et passer et... Leurs, leurs, leurs examens dans les bonnes conditions. Tout Alors, donc fait. là, justement, on va attaquer cette, cette fameuse période des examens. Est-ce que nos élèves euh, soient, doivent euh, ré réviser ou est-ce qu'ils sont pas, finalement, sûrs d'obtenir leur diplôme, que ce soit le brevet ou nos bacs Parce que quand on regarde les résultats euh, assez euh, exceptionnels, 88,9 de le CITOBAC, c'est plus d'ailleurs que la moyenne nationale. Ça ne vous paraît pas suspect ah ben, On, plus... le Alors, pas On le donne Alors, je ne dirais pas qu'on le donne, mais c'est vrai qu'il y a des pressions qui sont faites sur les collègues régulièrement pour harmoniser les notes à la hausse. On demande aux collègues qui ont des moyennes trop faibles de remonter leurs notes et jamais aux collègues qui auraient des notes plus élevées. C'est dire que les élevées. résultats ne sont pas le reflet du niveau des élèves ça, je ne je peux, peux pas en préjuger, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les résultats euh, au baccalauréat et au brevet euh, posent problème, puisqu'on est passé quand même il y a quatre ans de la 24e Académie, et on est quasiment sur le podium pour le brevet, mm -hmm. et on est aux portes du podium sur pour le, le pour baccalauréat. baccalauréat. Donc, euh, à un moment donné, oui, il y a un vrai problème, à moins que nos élèves soient devenus des génies et que les équipes enseignantes soient, devenues, euh, soient, soient les meilleures de France, euh, on se doute bien qu'il y, y a une problématique ça, derrière. Il y, y a un fossé, puisque de nombreuses études montrent bien effectivement que le niveau des élèves Loupéen, sur les, les indicateurs qui ont été mesurés, est inférieur à celui des, des, des, des élèves euh, hexagonaux. Alors à, à qui la faute À qui la faute C'est à vous de poser la question aux autorités compétentes. Ce a... pas à cause des enseignants qui ne font plus ce métier par vocation alors ça, moi, je n'entrerai pas sur ce terrain-là. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on donne le, le brevet à presque 90 des élèves. Mmh. Et dans le même temps, euh, à la journée de défense citoyenneté euh, qui a lieu l'année d'après, c'est à l'année des 17 ans, mmh. euh, on s'aperçoit que 30 des élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Euh, nous, euh, à la FSU, on dit qu'il y a un véritable problème et qu'il faudrait mettre des moyens pour aider ces élèves en grande difficulté et arrêter de se leurrer en inventant des chiffres du brevet avec des sujets qui sont locaux. Puisqu'en fait, ce n'est pas que les élèves sont meilleurs. C'est tout simplement comme on a des sujets locaux qui sont faits localement et avec des harmonisations locales, mmh. eh bien, euh, on arrive à mettre des notes euh, qui ne reflètent pas réellement euh, les enjeux. Mais euh, ça, c'est quand même une, une politique et une volonté euh, globale mmh. euh, de discréditer les examens, que ce soit le brevet ou le baccalauréat, euh, pour remplacer par euh, des examens privés, etc. Euh, et le gouvernement, aujourd'hui, est, est tout à fait dans cette démarche-là, donc on peut craindre que ça ne se dégrade encore. Nous, ce qu'on voudrait... une il faudrait hein, des vrais programmes adaptés à la, à la Guadeloupe Ah non, nous, ce qu'on voudrait, c'est au contraire des programmes nationaux et avec une véritable aide euh, pour euh, les Guadeloupéens, c'est-à-dire classer toute l'académie en éducation prioritaire. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on demande depuis longtemps. Ça voudrait dire créer... Donc ça veut dire plus de moyens, plus d'effectifs Plus d'argent, plus, plus créer, euh, créer 500 postes d'enseignants euh, pour diminuer le nombre d'élèves par pas classe. C'est pas la tendance, euh... puisqu'au contraire, comme les, la, la, la, la population diminue, les, euh, les, les, les élèves diminuent euh, Mais, alors, en, aussi, on supprime euh, non, des les, les les effectifs les... É... mathématiquement. Non, les, les élèves diminuent minutes dans le premier degré. Dans le second degré, la courbe n'a pas, pas encore été inversée, elle ne le sera pas avant trois mmh. ans. Et donc aujourd'hui, on a des effectifs qui débordent. À ça ne justifie pas qu'on fasse un collège unique, par exemple, à marie ben, la preuve que non, puisqu'il devait supprimer 12 postes, et puis finalement, le recteur, après s'être rendu sur place, a décidé de recréer les trois classes qui étaient fermées, et une partie des postes qui étaient supprimés ont été recréés. Donc c'est bien qu'il y avait un véritable problème, qu'on avait maquillé les chiffres, euh, ou qu'en tout cas, on s'inventait que les chiffres n'étaient pas euh, les bons. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les effectifs sont encore réels. Certes, il y a un problème à Marie-Galante, mais si on fait le collège unique à Marie-Galante, ça veut mmh. dire qu'on fait quoi de Marie-Galante On en fait un musée parce qu'aujourd'hui, la problématique, de ce n'est pas dire est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on ne ferme pas. La population de Marie-Galande diminue. Mais c'est qu -ce que, quel est le projet politique pour Marie-Galande dans les 20, dans les 30 années qui viennent Aujourd'hui, on se demande réellement comment faire pour garder les effectifs, Fermer les collèges, ok, mais une fois qu'on a fermé les collèges, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de service public. Mmh. Si on ferme le collège de Saint-Louis, c'est-à-dire que Saint-Louis est morte. Et ça, c'est un problème qui dépasse largement le cadre de l'éducation nationale, et c'est un problème politique. C'est au préfet de prendre ses responsabilités, de dire que veut-on faire pour Marie-Galante, quel est le projet pour Marie-Galante. Et ce n'est pas simplement de le voir par la petit bout de la lorgnette de l'éducation en disant il n'y a plus d'élèves, donc on ferme. Mm. Nous, on dit arrêtons ça, mettons en place un véritable projet politique, mettons tous les acteurs autour de la table oui. pour, faire, pour décider ce que l'on veut faire de Marie-Galante. Alors comment vous jugez les certaines mesures de, de, du, du gouvernement Donc depuis l'accès, ça va faire un an hein, que nous avons un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que les, les, les mesures prises pour l'instant par Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens Je pense notamment au dispositif devoir fait au collège ben, devoir fait, c'est de la poudre aux yeux, puisqu'on sait très bien que ça ne fonctionne absolument pas. On n'a pas mis en place euh, les moyens. Et donc aujourd'hui, devoir fait, euh, c'est simplement faire croire euh, à certains qu'on va aider les élèves, alors que globalement, les élèves, on ne les aide absolument pas, puisque euh, dans les emplois du temps, euh, ce n'est pas prévu. On est quand même dans une académie où il euh, n'y a qu'un bus qui passe, le bus, il passe euh, à 4h30 ou à 5h, mmh. et c'est terminé. On n'a pas les salles disponibles. Je ne parle même pas de Saint-Martin, où là, c'est encore pire, mais euh, dans, même dans la Camille de Guadeloupe, il n'y a pas assez de salles disponibles, puisqu'on est en Effective dans la plupart ouais. des établissements scolaires. Donc comme il n'y a pas de salle disponible, ben, le dispositif de voir fait, il n'existe mmh. pas, euh, tout simplement. Ou alors il est fait à la va-vite, on se fait croire qu'il est fait parce qu'on donne des heures à des collègues, mais qui ne font pas véritablement le dispositif de voir fait. Donc le dispositif Donc, de le fait, gouvernement peut mieux faire. Voilà. Ah, largement mieux, oui. <rire> Merci beaucoup Guillaume Marceau d'être venu dans question directe ce soir. Restez sur ATV Guadeloupe tout de suite, l'information continue. Bonne soirée.